Y a pas que le bitcoin aujourd'hui une personne qui dit est-ce que tu connais la crypto monnaie la personne va te répondre oui oui le, le bitcoin on pense souvent que crypto monnaie égale bitcoin alors que ce n'est pas forcément le cas et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo aujourd'hui bonjour ici olali ziga expert en investissement à haut rendement alors avant de commencer à parler de tout ça je t'invite à t'installer tranquillement et confortablement dans ton salon parce qu'on va parler de choses vraiment très intéressantes. Alors, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe plus de 2000 crypto-monnaies dans le monde. 2600 au moment où je fais cette vidéo. Le Bitcoin dans tout ça représente 70% du marché dans sa valorisation. Et sa valorisation au moment où je fais cette vidéo, elle est de 158 milliards de dollars. oui, tu as bien entendu, 158 milliards de dollars. Pourquoi D'une part, parce que le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie mère, la crypto-monnaie de référence, celle qui existe depuis plus de 10 ans aujourd'hui. C'est celle qui a donné naissance à tout ce système de paiement par voie numérique sans avoir besoin d'un établissement central. Donc forcément, beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui naissent sont référencées avec le Bitcoin. Voilà, donc c'est pour ça que le Bitcoin reste toujours la crypto-monnaie mère et pour moi même, va le rester. Mais on a dit qu'il en existe d'autres. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais savoir est-ce que tu connais d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin Si tu en connais d'autres, je t'invite à les partager et me dire justement ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, on va voir quelles sont les autres crypto-monnaies qui existent et qui ne sont pas le Bitcoin. Avant ça, je t'invite à partager cette vidéo si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes, si tu connais des gens qui s'intéressent au Bitcoin, mais à d'autres crypto-monnaies, parce que ça peut leur être de très bons conseils. Les altcoins. Justement, ce terme désigne les alternatives coins, c'est-à-dire les alternatives au Bitcoin, les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin. Quelles sont-elles Je vais t'en partager trois parce que dans une autre vidéo ou dans d'autres vidéos d'ailleurs, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Numéro 1, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie qui a été la plus célèbre après le Bitcoin. D'ailleurs, si tu regardes le classement, des crypto-monnaies les plus populaires, elle arrive en deuxième position. C'est une crypto-monnaie qui est basée sur le même principe de la blockchain, mais qui ne sert pas, dont l'utilité propre n'est pas de faire des paiements. On peut payer avec, mais l'utilité, c'est de créer des applications intelligentes. On crée des applications intelligentes grâce à ce qu'on appelle un ordinateur mondial. C'est comme si tu avais ton ordinateur là, en face de toi, et que t'envoyer une information, sauf que cette information, elle est dupliquée via plusieurs ordinateurs. On peut prendre l'exemple d'un email par exemple, tu vas écrire par email « bonjour, comment ça va aujourd'hui ?». Sauf que dans cet email, ça ne va pas être envoyé par exemple à Gmail qui est la centrale qui gère tout ça, puis apparaître sur le compte du destinataire. Cette fois, ça va être multiplié partout dans la planète. Donc, cette phrase que j'ai dit « Bonjour, comment ça va ?» ça va être « Bonjour » dans un ordinateur. « Comment » dans un autre. « Ça va dans un autre ordinateur. » Tout va être décomposé, mais multiplié par 100 000. Ça signifie que le niveau de sécurité de l'échange d'informations, il va être bien plus important. Donc, il y aura très, très, très, très peu de chances que l'email n'arrive pas au destinataire. Voilà, ça c'est grâce au système justement d'Ethereum qui crée des applications intelligentes. Numéro 1. Numéro 2. On a ce qu'on appelle le IOTA. Le IOTA, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'internet des objets. Elle veut créer ce qu'on appelle une économie des objets qui est basée sur tous les objets connectés. Aujourd'hui justement, je fais cette vidéo dans mon salon et j'ai beaucoup d'objets connectés parce que j'adore les nouvelles technologies et j'aime voir l'avancement des technologies. Par exemple, si je dis « Ok Google, allume ma chanson favorite », il va allumer la chanson favorite que j'ai programmée. Si je lui dis « Allume la lumière », il va allumer la lumière. Et c'est ça ce qu'on appelle les objets connectés. Je peux même lui dire « Allume Netflix ». Il va allumer la télé, il va allumer Netflix. Voilà On, donc ce que tu as bien compris d'ailleurs c'est qu'on est en train d'évoluer dans un monde qui est vraiment complètement connecté et surtout aux objets. Parce qu'avant il était connecté juste aux informations grâce aux emails, grâce au téléphone portal etc. Mais maintenant il est connecté aux objets. Sauf qu'à chaque fois qu'on se connecte aux objets, ça va à nouveau dans une centrale. Si je dis OK Google, si je dis Alexa, en fait, ça va se connecter à un serveur vocal intelligent qui va comprendre ce que je lui dis. Mais ce serveur vocal, encore une fois, il est centralisé à un endroit. Il peut avoir plusieurs serveurs, mais il reste centralisé. Et le but justement de ce IOTA, c'est d'utiliser cette technologie de manière complètement décentralisée. Si bien que, encore une fois, le niveau d'erreur sera beaucoup plus faible et le champ de possibilités sera encore plus grand. C'est ça le but justement de IOTA et de la blockchain. Par exemple on pourrait dire appeler maman depuis le Canada parce que c'est complètement décentralisé. Aujourd'hui si je dis ok Google appelle maman depuis le Canada, il ne va rien se passer. Alors que justement grâce à ces nouvelles technologies ce sera possible. Voilà encore une fois je parle de ces technologies parce que lorsqu'on parle d'autre chose que du Bitcoin, on parle d'une autre technologie que du Bitcoin. Maintenant on peut en prendre une autre, on va prendre une troisième. Le Dash, par exemple. Le Dash, c'est une crypto-monnaie qui, qui a pour but d'être l'argent liquide numérique. Ça signifie que c'est comme si tu avais de l'argent papier, mais qui est complètement dématérialisé. Donc, tu l'envoies à quelqu'un, il n'y a pas de frais. Tu l'envoies en Asie, tu l'envoies en Australie, tu vois en Afrique, il n'y a pas de frais du tout. C'est le but justement du Dash et qu'il soit vraiment, vraiment très rapide. Donc, ça signifie que c'est encore plus puissant que l'argent papier. Voilà, donc à chaque fois qu'on parle d'une autre crypto-monnaie que le Bitcoin, on parle d'un autre projet qui permet d'améliorer le quotidien de chacun d'entre nous. Voilà, par rapport à tout ça, on peut faire quelque chose sur ces projets. On peut non seulement investir sur le projet à long terme, mais on peut aussi effectuer des trades on peut faire du trading et justement par rapport au trading j'aimerais te partager dans cette vidéo un trade que j'ai fait à un certain montant que tu découvriras dedans je te le dis pas pour te montrer qu'on peut faire autre chose qu'investir simplement dans le bitcoin ou dans d'autres crypto monnaies on peut aussi effectuer des trades afin de récupérer une plus-value lorsqu'on fait un pari à la hausse ou un pari à la baisse. Et c'est ça que je veux te partager en cadeau dans cette vidéo. Pour y accéder, tu devras juste simplement cliquer dans le lien sous cette vidéo et tu auras accès tout de suite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie vraiment de l'avoir suivi. C'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. A très bientôt. Bye